C'est un mauvais journée pour PNH, c'est un mauvais journée pour policiers dans le commissariat. Et Savant Pistache, côté ISO, débarqué à toute l'armée, 5 secondes. là, et bien, c'est ça, on a oublié, on n'a pas fait le commissariat en bas coup de balle. Et c'est gros, gros, gros tête chargée qui est gagnée aujourd'hui. Donc, dans la zone de Savant Pistache, il y a pile de monde qui est même paniqué, en pile de monde qui a brûlé et la police, mais c'est bien dommage pour Bandio bon Il et Ils ont divers qui ont même gens qui ont et gens qui qui ont des gens ont des gens qui ont des ont qui ont parce qu'il y a des gens qui ont qui ont des et puis ont qui gen en pile en pile sang qui coule, jodi à la donc il commissariat sa van pistache là mesdames et messieurs et non la Tibo bagay la dégénéré donc Odma et nous connaît qui était chef gang gang base gang grif, là qui était jodi j'audis c'est Luxon qui a dirigé et nos gens de ni-même gagné un petit mépris et bien la bataille a réouvert jodi à la gen en pile en pile en pile et bandit que population en tout yé, et bien c'est une raison qui fait et nek Jean Denio dit fokyo et bay revanche lan et sotan dia la jodi à la gen encore et 20 moun ki ta pèdi la vie yo de ti qui ki pral vande de moun ka yo boulé ak tout moun an dan yo et gen divers et l'autre moun qui ki yo même blessé grave bagay la dégénéré nan Latibonite nou pral faire tande ancien député Latibonite lan qui e, e, li même pral et confirmer nous comment et donc bataille la li même li dégénéré en dan et département de la Tibonite, comment moun innocent a pu mourir, coupable a pu mourir, bandit a tomber, moun qui tombe, innocent tout a tomber, qui donc sont question de sang qui coulés dans la tibonite Nous ne parlons pas de trop comme d'habitude, nous parlons inviter autant d'anciens députés de la Tibonitlan qui parlent de nous causer, et puis nous avons Esaïe César qui lui même souligne là, et bien Esaïe qui s'est même dans... Et Kafou euh, Qui dans sa vente pistache Comment bagaillez-vous les amis Alors, José Alexeïdor, moi parle dans studio dans la mesure où moi j'étais obligé de déplacer parce que me euh, et pour une question familiale. Donc, euh, nous, là, nous, là, en là, nous avons continuer à informer population. Alors, dit, dit, dit, dit, il José que tu as fait, je ne passé, et je à la, parce faut que tu qu dans le sud et, et pour aller dire, que passé et zone euh, cafou euh, et passer savon pistache et pour aller ticajou, et pour aller cégut, et bien il faut que tout soit euh, ka, très calme. Mais c'est là que je suis dans l'autre zone et je suis venu information Là, je vérifier information c'est que moi, je viens que euh, bandit attaqué sous-commissariat, en notre vie, antenne. C'est une antenne. antenne Antenne, c'est une antenne qui gagne des policiers là-dedans et qui n'a pas de pistache. Naturellement, ou l'autre mot qui est de ou ou sous commissariat avant, donc il y a sous commissariat qui gagne plusieurs policiers là-dedans, mais une antenne qui gagne 3 4 5 policiers là-dedans. Mais là, on y a là, un mais qui ça fait. C'est une zone stratégique c'est là. Ces zones-là, l'on va passer par Taraz, l'on va passer par Dikini pour passer par Vikini, pour tomber Taraz, pour tomber la boule, et on connaît M. Timaka qui occupe les zones-là, donc, les gens qui sont dans le Grand Sud, il est difficile pour eux passer dans les zones-là. Quand il là, c'est Matisse et nous allons parler, il y plus de passer, l'année. y hein? Et puis, de passer, passer. Et, et, et paisiblement matissant. Donc, et, monsieur, monsieur, tu créé une route, vous avez créé des riverains de la zone, tu créé un espace pour nous passer. Nous avons créé une route parce que nou, on est, nous avons est à voyager pour nous, nous avons créé une route, mais nous créé un espace pour nous passer. Et ça, qui était une belle possibilité à des citoyens du, du Grand Sud, ok, l'un du Grand Sud, nous du dit que nous avons un sud-est. Okay, c'est là où il a passé. C'est dans toute zone ça a le passé. Avec machines privées, avec machines publiques. Il y a passé. Il y a le passé. Il y le passé. Il passé. Il Mais c'est dans la zone ça a est. passé. Mais donc, nous tout, la zone ça est contrôlé par un autre groupe armé, qui c'est M. Tiboyou. M. Tiboyou. Mm. Alors, qui s'acquivait Même le groupe armé, lui-même. Et lui, par contre, fait rap sur le monde, sur bas, comme si il n'y a pas qu'on kidnapper le Et selon ça, on comprend parce que il une un mois a passé Ou il y a des cas de kidnapping dans la zone. Sa. Sinon, sinon que, il y a des jeunes qui ont rangé le là qui ont dit, à la fin, à la fin, à un vélo, il y a un sangout, il y a un sangout, il il Selon moyen, mais il n'y pas d'exigence, il n'y a pas Il n'y Seulement, le doit y un mouvement. Donc, ça veut dire c'est comme ça, situation yo, de population dans ki, la zone Grand Sud a accepté situation. Côté il y a passé dans la zone qui sous contrôle monsieur M. Alors, qui ça ce dit? Je dis à la, vous avez dit, vous monsieur dit, tenté, monsieur dit, vous avez dit, son zone, plus ou moins, un espace yon libre commercial. Côté des gens qui ont fait gros commerces. Les gens qui ont fait, qui un grand dépôt, c'est là qu'on passe avec gros camions, qui ont des marchandises, qui ont des marchandises, et, et, et, et plusieurs ça y est-ce oui, oui. Est que, est que chemin ça parce que son, son chemin, c'est pas en route, est-ce que et vraiment gros camions, qu'a passé là-dedans, est-ce que pas risqué parce que c'est pas en route normale? Gros camion passé, parce que M. Fongé a Gros camion passé avec un pile de marchandises. Un pile de des machines privées qui passaient. Parce que les machines privées pas de chose passer sont Machines privées, gros camion passé, gros camion qui est l'année, gros camion six couilles. Ils ont passé dans la zone ça, et, et, et, avec, avec un pile de marchandises. qui fait gros commerce dans le sud, c'est là qu'ils ont passé. C'est sous ces judas qu'ils ont passé. Ok C'est sous ces judas qu'ils ont passé. Zone qui est l'étiquette joueurs c'est la plus moto passe, mais il y a les machines qui sont passées là. mais quoi qu'elles ne sont pas passées dans un petit Kajoua. Nous avons deux espaces qui sont passées et nos autres arts. Dans le grand zone qui est le Saint-Jude, qui pivote, et ils ont l'autre qui est le petit Kajoua. Le c'est la moto qui est passée, on fait moto avec l'autre machine qui est passer Nous avons dit que, et nous avons fait commerce dans le grand sud là, mais c'est là, toute grosse machine qui est passée, où il y a là monsieur Grand-Avigno, monsieur Grand-Avigno, et bien, ils ont envie d'accaparer la zone qui va permettre d'attaquer M. Thiboye le plus vite possible. Donc, c'est ça qui est là. Donc, vous mettez en compte que vous mettez pour territoire. Qui est-ce qui a bien plus de le territoire Qui est-ce qui a bien plus de le territoire Qui est-ce qui a bien plus le commerce mais qui a passé dans la zone là Donc, c'est ça qui est là. Donc, la police nationale vient de trouver le nom de l'État, soit avec deux groupes de, de nez Ok, Monsieur Gravine, M. Gravinio, il y a un allié sur qui c'est M. Simakakio, qui nous zone, Saint-Jude, mon côté de boucher, pour tomber taillage, pour aller tomber la boule. Donc ça veut dire que, je dis à la, monsieur Thibayo, il y a en haut, il y a en bas. Parce que dans la mesure où Gravin espace, la, a pris espace, ça va être pistache. Depuis que Gravine brand espace là, c'est fini pour le grand sud, c'est fini. Quand on débat ça, on ne va pas mettre un attentat de... Oui, mais qui est-ce qui a... Ou bien qui groupe de monde qui a empêché Gravine prendre passe là Eh bien, le monde qui a empêché, c'est la police nationale qui t'a supposé La police nationale. C'est la police nationale. Et c'est ça qui passe dans la ma matière. La police reprenne. Ok. Et il y a tant de pouvoir prendre le contrôle d'antenne qui va sous... Ça ne ça. Mais non, il faut que tout le monde soit sur l'information de l'IN. Il faut que je l'aille de la classe C'est deux blindés, je me fais un appel. Nous le sommes appel, parce que l'information de l'IN, nous le sommes appel par DDO, nous le sommes appel par DCPA, pour ne pas pouvoir blinder parce que monsieur n'est pas capable de gourmer avec monsieur de la ville Donc, nous le sommes appel, et de fait, selon l'information de l'IN, monsieur reprend le contrôle là, et reprend le contrôle antenne. La police reprend le contrôle antenne. Ok? La police oui, a pris oui, de oui, quand, quand est pris pour l'antenne. Oui, continue. Mais il y a un gourmet est éclaté en policier avec monsieur qui était attaqué en antenne. On nous une réflexion, les rapide. Oui. Ces dernier temps, la police compte est... Qu faire quelques bons coups et nous ou quand ces premiers ou c'est premier qui tu féliciter la police mais nous elle pas durable pas est-ce qu'on pense cette fois-ci la ça puisse nouveau c'est que bah c'est que nous pour faire distribution en pour piquer du etc continuer à nous nous nous côté fleuve principal et principal à que et qui doit conduire nous commencer sèche et bon campagne qui c'est-à-dire, nous avons commencé à nous avons commencé à piquer du. Donc, nous avons, se... et alors, pays, on va parler de l'éducation extrêmement difficile. Et les gens le monde, le qui en bas en bas cap soit soit soit pour qui Donc une fois encore nous dit que ça on capacité de la Libération et sous question et à la pas nouveau et il montre toute une capacité et une ça qui au pouvoir qui fait que nous si on contravait avec ça, c'est-à-dire je ne vais pas briser, je pas aller. Mais nous il de pas capable d'être en justice encore qui sont problèmes pour les sociétés en général et pour population population de l'article en particulier. Et Chaque fois que la police a fait tentative pour la laisser, il a violé les femmes. Il a violé les femmes, il a tiré les gens, il a tiré les gens, etc. Il a mouru, ça a coulé partout, ça a un tant qu'on rigole, qu'on a vu dans la rivière, tu vas dans la mer. Et encore, je vous dis, il y a un impact économique sur ça. Moi, je suis côté que nous 20 canot, cabaret, et puis, vous avez 20 canaux, vous avez de ça, il va battre dans la mer En fait, quand la loi est sèche, côté que, pas de l'eau pour Mounio, continuez à faire et nous pour campagne, il y a peine commencé, c'est à nous du conquête qui a peine fait fédé, il y a de l'éluire, de l'éluire. Il de, de, de Parce que il y complètement et dans le canal, -là suite avec l'action ça qui pose, au niveau des canaux, et notamment dans la les... général des communes et rivière. rivières. Donc ça, impact ça qui a de façon générale dans la mais nous y il y a de de la de questions soit dans le paniste. Soit et ça vient pour qu'ils soient capables de sortir le l'arrivée, mais c'est tout un cri, fois, mais, Il faut que je sauve Mais nous. autorité qui constitue dans ce sens-là, et des donc ils avons pour qu'ils soient et nous avons demandé qu'il comme ça, les Américains qui occupent le pays, non pas de façon militaire, donc il faut encore, est-ce que c'est un sont Américains, le gouvernement pour le faire, pour le faire et pour le faire, comme si ça a autant que pour, pour intervenir ou eh bien c'est et c'est un il faut encore parfois avec volontaire pour sortir et sécurité à deux de par lui-même, comment la faire pour que l'organisation pour l'arrivée d'un pays en petit. Et réponse pour que lui déloge définitivement pour que nous vivions en paix et une situation que nous toujours toujours là, je veux dire. mais son bagage générale partout dans la période. député, oui, on chiffre qui capable de permettre de comprendre la situation. Donc on de qui peut donc sans compter etc. Donc ça aussi. Et c'est dur, c'est pas, c'est là où ils plus, je vais dire, tu comme ça, c'est es partout des fois. Donc c'est pour le moment que c'est du boulot. Elle dit à à qui est très lourd, en termes de tête, de vie humaine, sans compter les autres qui ils sans compter le qui est enfondé, sans compter les bêtes qui détruisent, etc. Et sans compter tout, les y les gars, sur l'économie et les écoles-là. Donc ça, c'est des baleines, encore, nous devons dénoncer, et nous devons agir, c'est pas seulement dénoncer, mais il faut en même temps, pour nous, comme nous de sortir de la situation, ça et nous, nous, tout Ancien député Renalys qui sortit dans le département de la Tibonite, euh, qui pas parlé par de ça, c'est le député Lester sous situation de la Tibonite. Il y a tout professeur Evenel Alisma, euh, qui c'est directeur de l'école, qui vit dans la, la Tibonite, qui a parlé de la situation malouk euh, qui a développé dans la commune. Selon le professeur Alisma, la majorité des gens qui ont quitté la ville à cause des bandits, a Meo, à tous les et puis les business. Yo. Evnel Alisma fait qu'on est la police et eh, eh, pas capable de faire face à la situation dépassée. Les réel en moins de l'autorité de Porto-Prince pour apporter aux population secours. Si on n'y pas fait, pas prêter le monde encore dans la Tirlatibonique. D'après sa professeur Evnel Alisma déclaré dans le micro, Vinel Joseph. Malgré la dans la communauté, je me suis ça a passé, ça mais qui ça qui provoque, franchement, et ce pas c'est que c'est des gens qui, en de la communauté, c'est des gens qui c'est qui ont été qui ont Mais a ça On parle de la de de de la de la ville. On de la de parce que mon père, les gens, c'est que l'on a a soit au vous montez monter monter, des fois tu combat monter tout mais quand partout le il y a des gens qui tellement à de et ils ne pas des grosses grosses là sur côté qui donc ça veut dire c'est des groupes qui dans la dans les des groupes armés des fois au de ces gens qui sortent ça des fois c'est ces qui mais là on n'a pas qui avec tout ça mais tout le en région des je vous chaque événement est passé, vous les catégories de qui quittent la ville. Vous avez des malades, vous avez des la vous avez vous des a des et commissariat et que pour le est-ce et la police, c'est ce qui est dans le commissariat, c'est toujours là, ou bien il y a eu de qui soit bon à ou bien c'est un mat qui vient de renforcer le commissariat. On dit qu'il y a eu de mon commissariat, même pas de chiffres, pas de chiffres, pas de chiffres, parce qu'on dit qu'il y a eu de la là qui peut se faire par un beccafou ça veut ça passe, on passé dans on juste de même pas Ça pas mais ça va Ça va aller. Ça de Ça Ça là aller. Ça Ça va Ça Ça Ça va aller. Ça va aller. Ça C'est Ça va Ça C'est aller. Ça Ça va aller. Ça Ça mais qui catégorie de monde, soit disant qui prend le monde qui prend monde sur les gens ça qui prend sur les gens bénis, sur la paix, et puis après ça, on appelle ça, on va compter à passer, on la grosse personne, on va sur la personne, on va prendre une petite sur la personne, on va sur la un personne, on va prendre une tête d'origine sur la grosse pour on va l'image une personne, on va la vie c'est on a prendre la personne, on va prendre une tête d'origine sur la mais pas de qui vient en ligne, attendre, de, en disant, information, la demande qui Ça vient ou bien en face avec Non, lui, on que vous avec Napalmice, le ça mm -hmm. a tout en face et ça vient. il un qui fait le à et puis, il y a le il campagne. de n'allons pas le temps. Je n'allons pas le temps, mais nous à pas le ça, c'est ça, c'est ça, ça, là? faire des distanciers ou de la poule à l'aiguille. force est fondée par le tête de l'eau en n'importe qui de l'île, d'un démon barrière ouvri, le monde a été découvert. Et que, d'accord, si pas d'un exception, d'accord, d'autres histoire Professeur Evnel Alisma sous situation qui gagne en petit la tibonite non micro Joseph j'adore la premier Campé.